Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment compter les animaux de mon zoo. Alors j'ai trois types d'animaux dans mon zoo, j'ai des koalas, euh, donc il faudra demander le nombre de koalas, après on affichera ce nombre de koalas. Ensuite j'ai des paresseux, on demandera le nombre de paresseux, et on affichera le nombre de paresseux. Et pour finir j'ai des pandarous, donc, on, pareil, on demandera le nombre de, paresse, de pandarous et on affichera leur nombre. Au final ça qui est intéressant on veut afficher le total des animaux donc, le nombre de koalas plus le nombre de paresseux plus le nombre de pandaro. Alors pour faire ça donc on va donc utiliser Cold Blocks. je parle d'un programme donc euh, j'appelle compter donc je l'ai déjà enregistré donc j'ai la coloration syntaxique Alors, on a vu que la première chose c'était demander le nombre de, euh, de koalas donc fait donc combien de koala je pose ma question alors cette information il je la stocke quelque part donc on va mettre ça dans un nombre entier on va appeler ça nb nb quoi pour le nombre de koala je fais un copie et là on va dire bah, l'utilisateur il faut scan f donc c'est un entier donc c'est pour son et on va dire voilà il faut saisir le nombre de colas. donc là on va s'arrêter pour afficher la chaîne de caractère combien de colas et euh, après on va faire le scanner de ce nombre de colas. Alors, bah tiens, je peux faire un premier essai. Hop, on lance le programme. Combien de couleurs, mettons que je réponde que j'en ai 15. Ah, ça m'affiche 15. Voilà, donc ça m'affiche rien du tout finalement, puisque j'ai rien mis ensuite. Alors là, bah on va dire. Là, on va dire qu'on a notre total. Alors, notre total, il va être égal au nombre de là au début. NB, quoi. Et à la fin de mon programme, je vais écrire I, I, I, I, A, pour sonder, animaux. Alors, pour d on va le on va le remplacer par quoi Donc par total. Voilà, que je mets ici. Donc là, on demande combien il y a de koalas, et on affiche le nombre total de koalas. On recompile. Tout va bien. On lance le programme. Alors cette fois-ci, admettons que j'ai 8 koalas. Ça m'affiche, il y a 8 animaux. Donc là, je suis content. Alors maintenant, il faut que je m'occupe euh, des, on a dit des paresseux. Alors, on va dire NB paresseux. Voilà, NB par. Alors, ça ressemble complètement à ça. Donc, je vais reprendre ici combien de paresseux. Combien, donc, NB par. Et là, maintenant, dans mon total, il ne faut pas que je me contente d'écrire. Total égal nb par, parce que si je fais ça, bah j'ai écrasé la valeur que j'avais mise avant dans ma variable. Donc, je peux dire que mon nombre total il est égal à mon nombre de koalas plus mon nombre de paressés. On va faire un nouvel essai. Alors, j'exécute. Combien de colas Alors admettons que j'ai 10 koalas. Combien de paressés admettons donc j'ai 18 animaux donc tout va bien alors dans mes objectifs il fallait aussi que je parle des pandarous alors on va faire les NB roux. donc pareil je vais reprendre ces lignes là je vais même aller jusque là et combien y a-t-il de pandas -roux donc NB roux. Voilà, n roues. et on va donc dire que le total c'est le nombre de colas plus le nombre de, pa de paresseux, plus le nombre de roues. Donc là, normalement, tout devrait être OK. On compile, pas d'erreur, on lance le programme, on fait un petit essai. Par exemple, combien de colas admettons que j'en ai 200. Les paresseux, admettons que j'en ai 60. Et les pandarous, admettons que j'en ai 4. Eh bien 264 animaux. Donc là, je suis super content. Mon programme marche bien. Alors maintenant, on va réfléchir un petit peu. Donc, dans ce programme-là, on voit qu'on a quatre euh, variables. À chaque coup, on refait le calcul. Alors, déjà, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de se dire remets là le total. Il contient le nombre de, de quoi là Donc, on va dire finalement mon total il est égal à mon total précédent plus le nombre de paressés et ici quand j'arrive à ce stade le total précédent il est égal à total et je rajoute juste mon nombre de pandarous. on se retrouverait avec cette solution là on compile tout va bien on fait un petit essai et là donc combien de colonnes mettons 56 les paresseux j'en ai 4 et les pandarous, mettons j'en ai 500 donc ça fait bien 560 animaux ça c'est super alors après on peut aussi réfléchir euh, encore par rapport à ce programme-là en se disant voilà, mais euh, la variable koala, je m'en sers que là, nbkoa, la variable nb par, je m'en sers que là et jamais ailleurs, et la variable nb rou, je m'en sers que là et jamais ailleurs. Donc là on peut se dire, ben voilà, on va simplement utiliser une variable qu'on appelle nb. Et on va dire voilà, je demande le nombre de koala, je le me mets dans nb, j'ajoute nb. Après, je demande le nombre de paresseux, je le mets dans NB, et j'ajoute NB à total. Je demande le nombre de pandarous, je le mets dans NB, et je mets, j'ajoute je, je, NB. Donc Là, je devrais avoir le même résultat. Donc on compile, et on vérifie tranquillement. Donc, admettons un cola. 20 paresseux et 300 pandarous, ça me fait bien 321 animaux. Donc là, dans cette version, bah, on n'utilise que deux variables au lieu de, de quatre variables. C'est un peu comme on veut. On pourrait aussi généraliser un peu plus cette, euh, ce premier état en disant voilà, on va initialiser le total à 0. et on va dire que le total plus NB, ça donne mon nombre de, de koalas. Alors euh, l'intérêt de cette dernière version est un peu limité, mais bon, ça nous permet d'avoir des lignes qui se ressemblent fortement et plus tard, on verra qu'en utilisant des boucles, on pourra regrouper ces, ces, ces demandes d'animaux de, et cette accumulation dans une même variable qui s'appelle total. Donc arrivé à ce stade, on a résolu notre problème de différentes manières. On a réussi à compter les, les animaux du zoo, à stocker ces, variables dans une variable en, à stocker ces données excusez-moi, dans une variable entière et à restituer notre notre résultat final avec euh, le nombre total d'animaux ce qu'on cherchait à faire. Donc sur ce, bah, euh, je vous remercie pour votre attention euh, et puis euh, je vous dis à bientôt. Au revoir.